Salut tout le monde et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube, je sais que ça fait super longtemps que je n'ai pas posté de vidéo sur YouTube mais vous savez moi j'ai toujours des explications et mes explications sont toujours valables et euh, voilà je ne sais pas, je dois vous dire que dans la vie il faut avoir ses priorités et euh, les respecter, surtout respecter ses priorités, avoir les priorités c'est une chose, les respecter c'est une autre chose Donc, comme je suis là, peut-être vous le savez, vous ne le savez pas, je travaille, j'étudie, euh, je, je vis à du mille à l'heure et je dois tout simplement savoir ce que j'ai d'abord envie de faire. En fait, je dois faire en sorte de ne pas me fatiguer ou de ne pas perdre mon temps. En fait, Je dois avoir un time management qui est vraiment limite parfait. quoi. Je n'y arrive pas toujours et YouTube, je ne veux pas dire que YouTube n'est pas du tout ma priorité mais... Quand je regarde mon travail, quand je regarde mes études, YouTube c'est plus, quand je filme c'est plus un moment où je, c'est un moment où je déstresse, c'est un moment où j'oublie tout. C'est pas vraiment une vidéo où j'explique mon absence sur YouTube, c'est plus euh, une vidéo où je réponds aux questions que l'on m'a posées depuis euh, genre janvier, février. Et euh, j'ai eu le temps pour filmer, je me suis dit c'est la première chose que je vais faire. Donc. Bon la première question est, euh, à quoi ressemble une journée typique dans ta vie d'enseignante dans ma vie d'enseignante, une journée typique, j'ai euh, 10 000 réveils. Je fais partie des gens qui ne sont pas du tout matinales. Je n'aime pas euh, me réveiller tôt, mais bon, vous savez, dans la vie, euh, on n'a pas toujours le choix. Donc, euh, j'ai mon premier réveil qui est à 5 heures. Et puis, j'en ai un autre à 5 h 20. Euh, et puis, j'ai un autre à 6 h 20. Là, je dois vraiment me réveiller si j'ai envie euh, de, de me maquiller, limite même faire mes sourcils. Je dois me réveiller à 5. 6h20 euh, sinon si j'ai pas envie c'est 6h30 6h30 ça ça veut dire douche, vêtements et sortie donc quand j'ai le temps je me réveille à 6h20 quand j'ai pas le temps je me réveille ok quand j'ai envie je me réveille à 6h20 quand j'ai pas envie je me réveille à 6h30 ça dépend de la fatigue et tout ça et, euh, et donc voilà je me lave je m'habille c'est rare que je prenne le petit déj um, ici à la maison donc la plupart du temps je prends mon eau je prends mes fruits je mange une banane en cours de route euh, et une fois arrivée à l'école, normalement, on prend le petit-déj euh, ensemble. Donc, je prends les petits, le petit-déj avec mes collègues. Euh, j'arrive à l'école 7h, entre 7h40 et 7h50. Quand j'arrive en retard, c'est 8h et euh, les cours commencent à 8h20. Donc 8h20, je vais par exemple expliquer ma journée d'aujourd'hui, nous sommes mardi. Euh, la première chose que je fais, bon, bah, je rentre en classe avec mes élèves, euh, je leur demande un peu comment ça va, moi j'aime beaucoup parler avec mes élèves et euh, vraiment les parents, vous serez étonnés <rire> si vous saviez tout ce que vos enfants peuvent raconter à leur enseignante quand, ils, quand bien sûr ils font confiance à l'enseignante. Mais on parle un peu, peut-être pendant 5 à 10 minutes. Euh, les lundis, on prend beaucoup plus de temps parce qu'on a genre notre rassemble, rassemblement et on, ra, on parle un peu du week-end et on parle de comment on se sent, ainsi de suite. Mais le reste des jours de la semaine, c'est vraiment très vite fait. Aujourd'hui, les deux premières heures, on avait français. On a vu les compléments circonstanciels. Donc, pendant deux heures, français. Après, on avait maths. Euh, maths, on avait euh, les grandeurs, on a vu les masses. Euh, après ça c'était Géo Géo on a vu les cours d'eau Et puis euh, Donc à 10h il y a une pause hein. Entre les 2h de français et maths et Géo Il y a une pause à 10h Et puis à midi il y a une pause d'une heure euh, Et là encore je vais manger avec mes collègues On mange chaud à l'école ouais, Aujourd'hui on a mangé le foufou et le poulet Donc c'était super délicieux d'ailleurs Après cette pause Moi les mardis j'ai 2h de libre Donc pendant ces 2h là Je prends mon ordinateur je prends euh, euh, mes cours euh, pour l'université et soit j'étudie, soit je fais mes devoirs à moi. Donc voilà, j'ai deux heures pour, euh, pour checker tout ça. Aujourd'hui, j'avais euh, tellement... Enfin, j'ai un travail à rendre pour... Dans dix jours, moins de dix jours. Donc aujourd'hui, j'ai travaillé sur ça. Après ces deux heures-là, j'ai une heure de bibliothèque avec mes élèves. Donc on va à la bibliothèque, ils lisent en silence. Et puis ils choisissent des livres qu'ils vont prendre à la maison. Et puis à 15h30, ma journée au travail est finie. Deuxième question, euh, comment sont tes élèves Mes élèves sont adorables. J'ai une petite classe de six élèves. Donc c'est la quatrième primaire. Et euh, j'aime trop mes élèves. Euh, hum... Ton plus grand regret, si tu devais retenir une chose, plus ta vision sur cette chose aujourd'hui. Je pense que mon plus grand regret est de ne pas avoir passé assez de temps euh, avec moi-même. Oui. Donc je n'ai pas passé assez de temps à me connaître à me construire euh, donc euh, voilà pourquoi en fait je, je, je, je suis sur Youtube voilà pourquoi je publie beaucoup de trucs sur Instagram c'est vraiment pour euh, donner la chance à ceux qui sont plus jeunes que moi euh, voilà d'être au courant de ces choses là donc d'être au courant euh, euh, du fait qu'il faut déborder d'amour pour soi du fait qu'il faut se construire d'abord soi-même avant de de, de regarder, euh, de construire une relation avec qui que ce soit. Toutes ces choses-là, j'aimerais vraiment que ça tombe dans les oreilles d'une jeune fille qui en a vraiment besoin pour, euh, pour éviter certaines erreurs. Donc voilà, ce que je regrette, c'est ça. Ma vision aujourd'hui sur ce sujet, c'est que, voilà, il n'est jamais trop tard, mais mieux vaut... Sur ça, je ne pense pas que c'est mieux vaut tard que jamais. Je pense que... Avoir l'opportunité d'avoir des ressources, donc des vidéos sur YouTube ou des gens même qui sont capables de vous enseigner sur les valeurs de la vie. Ce qui a vraiment d'important dans la vie, c'est la meilleure chose qui puisse arri arriver à une jeune fille ou un jeune garçon dans sa jeunesse. Donc je veux dire entre ses 16 et ses 20 ans. Euh, voilà. Euh... Hmm. Les leçons importantes que j'ai retenues de mes relations amoureuses précédentes. On ne roule pas à vélo quand on vient juste de se relever d'une chute des escaliers. Voilà, quand on vient juste de tomber des escaliers, faut pas aller rouler à vélo. Surtout quand on est blessé. Même si on ne voit pas la blessure directement. On s'assoit d'abord, on réalise, on se check, on regarde est ce que ça va, est ce que ça ne va pas avant d'aller relayer à vélo. Il n'y a pas d'autre manière pour le dire. Comprendra qui pourra. Euh, qui veux-tu être plus tard Pff, Qui veux-tu Je veux vraiment être une personne euh, qui est d'abord en paix avec soi-même et qui de deux est une personne qui est vraiment là pour les autres. Ça peut être... Un défaut, ça peut être difficile, mais vraiment, le but, la raison pour laquelle Dieu m'a mis sur cette terre, c'est pour être la réponse à une prière. Donc pour, si par exemple, je ne sais pas moi, une famille qui prie, euh, um, qui, qui prie et qui demande à Dieu le pain quotidien, comme on le demande tous. Ce pain ne va pas tomber, tomber du ciel. Il faut des gens. Nous sommes les oreilles, les yeux, les mains, les pieds de, de notre Dieu sur cette terre. Donc moi je veux vraiment l'être, mais dans l'extrême. Si aujourd'hui Dieu me permet d'être béni, c'est pour bénir les autres en fait. Et je demande toujours à Dieu de ne pas me bénir s'il sait que je vais utiliser cette bénédiction pour être orgueilleuse et pour abuser du pouvoir et pour abuser des autres en fait. Voilà ce que je veux être pourquoi euh, l'idée de me mettre sur Youtube comme je l'ai dit avant ce que je partage sur Youtube en fait c'est ce que je, moi même j'aurais voulu entendre étant plus jeune, donc ce que je fais dans les Eringue talks les vidéos de voyage et tout ça c'est juste une passion mais euh, les conseils c'est vraiment ce que moi j'aurais voulu entendre quand j'avais 16-17 ans, ce sont euh, des conseils que j'aimerais vraiment, <rire> je sais pas, moi je suis trop là pour la jeune fille et on périt par manque de connaissances. Et vraiment, et encore une fois, il faut que ces jeunes filles cliquent sur des vidéos comme celles que je fais. C'est beaucoup plus facile d'aller cliquer sur, je ne sais pas moi, euh, euh, Chloé Kardashian euh, s'est fait tromper, blablabla bla bla. Moi, je ne fais pas ça, je n'aime pas trop parler des, des faits divers de ce genre. Je préfère en tout cas dire ce que j'ai à dire s'il y a 1000 personnes qui regardent c'est très bien mais s'il y a une personne qui regarde au moins je sais que cette personne là devait entendre ce que j'avais à dire ce jour là donc voilà, euh, pourquoi j'écris autant qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça libère ou qu'est-ce que ça produit en moi j'aime écrire parce que j'aime je n'aime pas écrire pour lire tout de suite ce que j'écris j'aime écrire parce que j'aime bien revenir sur mes notes et réaliser d'où je viens, où je suis j'ai quatre journaux, si vous avez vu ça sur Instagram, quatre journaux. J'ai commencé à écrire depuis 2014. Et à chaque fois que je lis ce que j'ai écrit, je sais pas, c'est la seule chose qui me permet de voir l'évolution. C'est vrai que ça libère. Ça libère quand j'ai euh, la tête remplie de beaucoup de choses. J'écris et euh, voilà, ça m'aide. Essayez ça, c'est vraiment une bonne chose. Hum. Hum. Ouf « Tes plus grandes peurs, que fais-tu Que comptes-tu faire pour les combattre ?» Ma plus grande peur, une de mes plus grandes peurs, était de perdre ma mère, ou est encore de perdre ma mère. Je ne sais pas ce que je serais sans elle, et même parfois quand j'y pense, je pleure. Qu'est-ce que je fais pour combattre cette peur C'est d'accepter qu'on est tous passagers sur cette terre. Et qu'est-ce que je fais pour combattre cette peur C'est je fais en sorte de vraiment me retrouver avec elle dans l'éternité, ce serait ma plus grande... Donc voilà, euh, c'était vraiment des questions très très deep, je ne m'attendais pas à ça, euh, je compte peut-être refaire ça une autre fois, euh, Dieu seul sait. En tout cas, merci d'avoir regardé euh, cette vidéo, si vous avez encore d'autres suggestions, n'hésitez pas et euh, comme je l'ai dit au début, s'il vous plaît, respectez vos priorités et des priorités, et surtout respectez vos priorités à très bientôt, euh, prenez soin de vous, gros bisous Mouah.